Quel est le plus gros défaut de F, c'est-à-dire des femmes hum, Avant de commencer, deux petites choses. La première, c'est que cette vidéo n'est pas à consommer in abstracto, mais c'est en fait un quart d'un petit groupe de quatre, d'un quadriptyque, dirons-nous, consistant à montrer, à, à narrer des anecdotes, illustrant chacune le meilleur et le pire des femmes et des hommes. Donc si par hasard, si le hasard des algorithmes et des recommandations vous faisait commencer par celle-ci, ne vous y arrêtez pas, enchaînez derrière, je vous mettrai les liens euh, à la fin, enchaînez avec la plus belle qualité de F et vice versa si vous commenciez par hasard par la plus belle qualité de H, euh, enchaînez par, le, par, son, par son plus gros défaut. Euh, L'idée c'est de m'efforcer par cette espèce de nouvelle structure de vidéo, de vous donner une vision un peu stéréo des choses, un peu, un peu moins binaire, et de vous, de vous entraîner et de m'entraîner également à penser de, de façon de plus en plus dialectique. C'est-à-dire à ne pas prêter le flanc à une critique un peu trop univoque ou à ne pas euh, me laisser trop ranger facilement dans le camp des pros ou des antis, des antis ou des philo. Euh, vous entraîner à penser de façon dialectique, c'est d'arriver à enchaîner comme ça rapidement euh, sur la... Sur la même foulée, sur le même pas, bah les concordances et les discordances, les contingences et les permanences, les philo et les, et les anti, les pour et les contre. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le plus gros défaut de F. Deuxième petite chose que je voulais vous dire en préambule, le cadeau VIP du mois, c'est-à-dire le, les VIP, ce sont les abonnés. Vous savez, les abonnés qui, en échange d'une somme finalement assez modique par rapport au, au prix des contenus, ont un ou deux ou trois séminaires par mois, les conversations téléphoniques incluses euh, avec moi, et une plateforme euh, de chat euh, privé, des articles et des podcasts en, en plus, voilà, bref. Euh, chaque mois, le cadeau de bienvenue change, ce mois-ci, c'est le guide des meilleurs, des plus beaux roadtrips à faire en, en France, et pas trop, loin, pas trop loin de la France, je vous laisse découvrir à la fois l'offre et le cadeau ci-dessous. Alors, la plus, plus le plus gros, le plus sale, le plus vilain défaut de F selon moi, alors ça n'a pas été la vidéo la plus facile à faire, parce que vous imaginez bien que j'avais du choix, en ayant connu un certain nombre, j'ai donc été confronté au logiciel et à ces petites, euh, ces petites fourberies, comme dirait Molière. Alors, je n'ai pas réussi à faire tenir l'histoire en une anecdote, je vais donc vous en narrer deux, même si la seconde sera beaucoup plus courte, mais vous verrez qu'elle lancera le prolongement. J'ai enfreint là, ma propre règle, et bien, une fois n'est pas coutume. Euh, L'anecdote, car je ne, pou je ne pouvais, rappelez-vous la règle, puiser que, que dans une anecdote personnelle, je ne pouvais pas vous raconter euh, ni un roman, ni, ni, ni quelque chose de journalistique. Ça doit, doit m'être arrivé pour, rentrer dans ce, pour répondre aux, aux règles de, de, de, de, de ce jeu que j'ai instauré. C'était euh, fin 2016, quand a été diffusée la, la première euh, émission, le premier épisode de cette émission de télé-là, auquel j'ai malencontreusement et malheureusement participé. Je crois que c'était fin 2016 ou fin 2017. Bref, c'était lors de la diffusion presse de cette émission, euh, qui s'appelait « Maria au premier regard ». Et vous, j'allais dire, vous le savez, euh, quand, quand on dit « vous le savez », c'est souvent une manière... Euh, un peu ambigu de souligner qu'on ne le sait pas. Euh, vous le savez ou pas, les, les journalistes en fait sont conviés à une diffusion préalable, ce qui leur permet d'écrire les papiers le jour de la sortie. Évidemment, ils n'attendent pas 20h30 que soit diffusé un nouveau contenu pour rédiger un papier dessus. Ils l'ont vu auparavant. J'imaginais à tort qu'ils recevaient ce contenu par, euh, par Internet. Je me disais connement, ça doit être uploadé quelque part. En réalité, non, c'est beaucoup plus old school que ça, beaucoup plus simple. Les journalistes sont afférents, enfin, de, de, de, cohérents au niveau de leur thème d'activité, de, de, d'expertise. Euh, J'exagère un peu en disant expertise, ont disant d'activité. Les journalistes cohérents avec le sujet sont invités à participer à une espèce d'avant-première, c'est-à-dire un peu comme au ciné, une présentation dans un, dans un, dans un amphithéâtre du, du, du, du dit programme, sur grand écran, avec un gros son Dolby Surround, pour faire son petit effet. C'est ce qui s'est donc produit. Et, et en, après cette diffusion-là, il y a des séances de presse. Je verrai en post-prod si j'arrive à vous en retrouver quelques, quelques, quelques, quelques photos, quelques extraits. Je vous préviens d'avance, ça ne sera pas beaucoup. Il ne me semble pas en avoir beaucoup, énormément. Euh, vous me verrez peut-être d'ailleurs enlacer euh, en tendrement euh, la directrice de la boîte de prod. Hein. Ça, c'était juste avant, évidemment, que je me fasse lyncher. C'était 24 heures avant. Ce que je vous dis là n'est pas décorrélé, n'est pas innocent et n'est pas sans rapport avec le sujet du jour. Rien de ce que je dis en général dans une vidéo n'est sans rapport avec le sujet du jour. Quand vous le trouvez sans rapport, c'est que vous ne faites pas la, la médiation, mes petits chatons. Concentrez-vous. Donc, euh, euh, derrière, donc, on, les, les places dans l'amphithéâtre sont, sont indifférentes, on se place de façon arbitraire, et je me souviens derrière moi avoir eu cette jeune, cette jeune femme une trentaine d'années, qui était fatalement journaliste, puisque, comme je vous le disais, c'était l'essentiel des invités, euh, dont j'ai appris par la suite, puisqu'elle m'a questionné, je crois, à la fois dans, dans la, en salle de presse, puis par téléphone, si je ne m'abuse, j'ai un doute, pardonnez-moi. Euh, C'est d'ailleurs à ce genre de doute que l'on voit si les narrateurs inventent ou pas, parce que quelqu'un qui invente, il n'a pas de doute, hein, il, se, il sait tout. Euh, donc je ne sais plus si elle m'a appelé par la suite. Euh, je sais que celle de 20 minutes m'avait appelé, elle, je ne sais plus. En tout cas, nous avions eu une interaction, euh, elle était emballée. Elle était emballée, euh, ça s'entendait, se, ça, ça se lisait, ça se voyait, c'était à la fois verbal et infraverbal. Ça, ça je, je, je, euh, je pense reconnaître une femme enthousiasmée, et elle faisait partie des plus enthousiasmées. Et euh, 100% de ses questions avaient été euh, neutres à bienveillantes. Mes réponses avaient été euh, bah, comme d'hab', euh, je l'estime, je l'espère, euh, sincère et dédiées à mon interlocutrice. Et c'était parmi les interviews les plus agréables que nous avions eues. En plus, la, la, elle n'était pas forcément désagréable à regarder non plus. Et je l'avais senti convaincue, euh, emballé, et, et vraiment, il ne flottait pas l'ombre d'un doute ou d'une distance critique... Ou, euh, ou rien, rien, rien d'équivalent euh, sur cet entretien. Ça devait être, à, à minima, l'un des plus beaux papiers sur mon travail, qu'on avait euh, à peine eu le temps de débaucher, de, de dessiner au brouillon, et puis sans doute sur l'émission. Et quelques, quelques heures plus tard, a éclaté, via le journal 20 minutes avec lequel je suis toujours en, en procès, pour ceux qui s'interrogeraient, pour ceux qui se demanderaient pourquoi je ne vous en parle pas, c'est simplement parce que l'audience est fixée à fin 2020, sachant que les faits se sont produits en 2016. Donc ça vous permet de comprendre notamment, d'avoir des informations réelles sur ce que sont les poursuites judiciaires euh, menées, ordonnées par les gens réels. Quand on n'est pas le fils de Sarkozy ou Roland Dumas ou que sais-je, on n'a pas des audiences le mois suivant, on a des audiences des années plus tard, d'accord Et en plus, pour avoir une audience, il faut payer. Et, et si vous ne me croyez, moi je vous dis qu'il faut payer, vous allez me dire « mais c'est pas possible ». Si, si, si. Euh, vous avez prélevé sur votre compte ou par chèque une somme proportionnelle à votre revenu permettant ainsi à la justice d'éviter trop de poursuites inutiles ou stériles. Donc, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros qui me seront peut-être remboursés si, en dernière instance, on juge que ma poursuite n'était pas stérile. Poursuite pour diffamation contre, non pas la journaliste dont je vous parlais, mais 20 minutes. Et en plus, c'est 4 ans d'emmerde. Voilà, ça c'est pour que vous ayez un petit peu en tête également euh, les, les arrière-plans mentaux des personnes que vous suivez quand vous, quand vous les trouvez un peu agacés ou un peu énervés. Dites-vous bien que vous n'avez pas en tête en fait ce qu'ils vivent et vous n'avez pas leur, leurs arrière-plans, d'accord donc, ce plus beau papier s'est transformé en 24 heures, d'accord En les 24 heures qui ont ponctué la sortie de la diffamation. Ce qui devait être un papier, sans, euh, comme dirait Hannibal Smith dans l'agence Tourisme, sans accroc, sans l'ombre d'un accroc, eh bien, s'est transformé en une espèce de généralité vaseuse, totalement à mon encontre, me dépréciant. Euh, j'étais tout à coup résumé, donc j'étais plus le jeune euh, sociologue, entrepreneur, euh, euh, vaguement séduisant, convaincant, euh, euh, qui maniait le, le, le, le logos ou euh, le dialecto romain. Non, tout à coup j'étais euh, la caution scientifique d'une émission aux méthodes étranges, je, je cite, caution scientifique, donc tout à coup, tout à coup je n'étais plus qu'extérieur, hein. la, la caution, c'est quelque chose qu'on va chercher de, de façon exogène. Donc j'étais la caution qu'une émission euh, soumise au doute allait, allait chercher. Et, et l'ensemble de mes idées, elle avait résumé ça, vous pourrez d'ailleurs les vérifier. Ne vous trompez pas, il y a deux articles de Femmes Actuelles euh, à mon sujet. C'est joli ce que font le, les ombres des feuilles sur, sur, sur ma bobine, là. C'est intéressant. Euh, vous verrez donc deux ça ce sont les ombres de ma c'est qu -ce, quoi cette plante qui me fait des ombres comme ça c'est ma citronnelle la citronnelle ça c'est fantastique comme plante c'est foisonnant et ça sent bon et, et puis voilà c'est ce qui me dessine comme ça c'est ce qui me zèbre j'ai le visage zébré par les ombres donc vous trouverez deux articles à mon sujet sur femme actuelle pro, publiés parus à une semaine d'intervalle, c'est le premier. Ne vous y trompez pas, c'est le premier. Donc tout à coup, j'étais une caution, et tout ce que je disais devenait tout, donc fatalement soumise à caution. Et euh, et je et, et elle a écrit de, de je, je crois de mémoire si elle n'a pas modifié l'article car ça également c'est très féminin de revenir sur ses écrits hein, comme elles reviennent sur leurs paroles elles reviennent extrêmement souvent sur leurs écrits si vous avez déjà euh, tenu un, un forum ou tenu un site internet, ou si vous tenez par, par exemple une page de réseau social comme une page Facebook ou un groupe Facebook, vous verrez qu'énormément de femmes, quand, quand, quand le conflit naît, ou quand il y a un antagonisme fort, elles reviennent sur leurs écrits, voire elles effacent tout. Donc si elle n'est pas revenue sur ses écrits, ce qui, est, ce qui serait très possible, elle avait, écrit, elle avait résumé ça en disant qu'à partir d'un moment, dans l'entretien que, que, que je lui avais accordé, eh bien, euh, en fait, tout, tout, tout ce que je disais, tout à coup, devenait, devenait nauséabond, euh, devenait tendancieux, devenait étrange. Et, et en gros, euh, tout, tout était à jeter, quoi. Bébé et l'eau du bain. Et ça, euh, c'est, après, après longue délibération, je pense que c'est pire, le pire défaut de F, c'est cette absence de discernement, qui repose sur plusieurs Carence, Une absence de capacité d'analyse dans la durée, en gros une superficialité, et également une absence de confiance en soi, parce que le discernement, c'est arriver à donner confiance à son propre jugement, à donner à son propre jugement un coefficient de confiance, au moins supérieur ou égal à celui octroyé par les autres. Elle a réécrit, elle a caviardé, elle a biffé, un article, probablement, je vous, je vous demande de me croire, enfin, je, je, sais, je, je, je, je sais reconnaître l'assentiment la d'une femme, elle a caviardé, biffé, modifié, vomi et dégueulé un article négatif sur la base de quelque chose qui devait être positif, parce que soumise à ce qu'on appelle la preuve sociale, ce que, ce que les, les anglo-saxons appellent le social proof, c'est-à-dire si d'autres... Si j'ai la sensation qu'une meute est contre, je serai contre, je vais suivre la meute. Je, elle n'a pas fait confiance à son propre avis, avis qui pourtant avait été euh, construit et émis en ma propre présence. Il, il n'y avait pas d'intermédiation int, mensongère. Mes propos ne lui ont pas été rapportés. Elle m'a elle, elle on était à, à 50 cm ou 1 mètre pendant toute la projection, puis pendant l'entretien, elle a eu le temps qu'elle voulait, je crois même que nous nous sommes parlé ensuite par téléphone, je crois qu'elle a voulu approfondir, et tout à coup, tout ce qu'elle n'a pu, tous les, tous les angles sur lesquels elle n'a pu me mettre en défaut, me prendre en défaut de visu, et eh bien tout est ressorti dans un papier, donc de façon indirecte, encore une fois, billard à, deux, à trois bandes, à deux bandes, et résumé, par un argument inexistant qui serait que ce que je dis est nauséabond et tendancieux, mais de façon monolithique, dans sa globalité. Sans évidemment mettre en exergue un enchaînement qu'elle aurait pu juger critiquable ou discutable ou tendancieux, un argument, un qualificatif, une après... Non Tout Tout de façon opaque, comme un sac poubelle de 80 litres, là les gros sacs poubelles noirs dégueulasses tout devenait poubelle, tout, tout, tout dans mon propos était à jeter, car elle n'avait pu résister à l'instinct de meute. Et le plus gros défaut de F, c'est cette absence d'assertivité, cette absence de capacité à former un avis et à s'y tenir jusqu'à nouvel ordre, car cet avis reposerait sur de l'analyse, de la compétence, de l'expertise. Euh, comme dit mon ami euh, Grégoire Lacroix, le, les femmes ont un sixième sens, le problème c'est que c'est souvent un, un sens giratoire, voilà, euh, et c'est d'ailleurs ce qui explique, c Stéphane articule, c'est d'ailleurs ce qui explique qu'énormément de couples, au bout de plusieurs années de vie commune, ne se, ne se parlent plus, vous voyez ces, ces couples-là, euh, muets au restaurant, muets dans la rue, muets et murés dans leur silence, et, et en réalité, c'est parce qu'au bout d'un moment, l'homme se, dé, se déconcerte et se fatigue voyant finalement qu'avec F, c'est le dernier qui a parlé qui a raison et que, indépendamment des arguments, indépendamment de la construction et de l'analyse qu'il ait pu apporter à un sujet, indépendamment des faits, et eh bien finalement la vie change selon la mode, selon ce qu'elle a lu dans la presse, selon ce qu'elle a entendu d'une amie. Et en fait, ça c'est profondément, profondément agaçant décevant, malaisant. Euh, C'est presque la réalité qui est plus misogyne que les misogynes. Et ça ne joue pas en votre faveur. Voilà, je sais que 20 à 30% des femmes regardent cette vidéo. Euh, Peut-être que vous n'aviez jamais entre, entrevu les choses sous cet angle. Euh, ben moi, je vous le dis. Il y a un certain nombre d'hommes qui pensent et qui rend en réalité quand il quand, quand, quand, quand on se sépare quand il vous quitte quand vous voulez quitter qu'il vous croise six mois ou un an plus tard et que vous avez changé tout du, de tout au tout de goût de façon de parler d'élocution de parce que vous êtes avec un nouveau compagnon et qu'il est le contraire eh bien on se demande un peu qui, qui on a fréquenté et on a une sensation de vertige et de vacuité qui donne envie de vomir en fait euh... Et le, le, le, la deuxième anecdote que je vous avais promise qui en fera un peu ma règle de, de n'en choisir qu'une mais vous allez voir qu'elle présente deux avantages le premier avantage c'est qu'elle est liée au même événement et le second c'est que j'ai une source enfin j'ai un extrait à vous à, à partager avec vous euh, l'extrait à plus de dix ans c'est un message répondeur que j'avais eu l'intuition d'enregistrer à l'époque euh, message répondeur d'une femme euh, que je fréquentais comme ça de façon un peu euh, entrecoupée. il y a 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça, et qui me reprochait de ne pas cranter, qui me reprochait de ne pas, de ne pas construire. Bah, J'ai bien le droit en même temps. Euh, euh, je, je ne m'en sens pas plus blâmable que quand ce sont elles qui disposent des hommes sans vouloir euh, leur offrir leur, leur existence entière. Bon, bah voilà, on ne crantait pas, on ne crantait pas. Euh, on était des amants, bah, comme, comme il y en a des millions, hein, comme dit Cabrel, les amants du samedi soir. Et ça s'appelait Elodie d'ailleurs, c'est son vrai prénom. Et, et ce message va vous si, vous, si vous savez le décoder, donc elle me reprochait à l'issue d'un week-end, elle me reprochait de ne pas, de ne pas que dans, mon, dans, mon, dans mon jargon j'appelle ça cranter pour ceux qui ne maîtrisent pas le jargon, qui n'ont pas les séminaires, de ne pas euh, m'engager ou m'investir on va dire, ça serait le, le lieu commun le plus proche de ce que j'appelle cranter et euh, donc ce message que je vais maintenant partager avec vous, vous allez l'entendre en fait ce reproche là mais si vous l'entendez et si vous savez le décoder vous décodez vous, décodez, vous décoderez également le niveau d'intérêt sous-jacent à ce message, parce que pour laisser un message comme ça à quelqu'un euh, il s'appuie il, il s'adosse à un niveau d'intérêt qui était phénoménal hier à 14h32 bon, il faut que tu arrêtes de me prendre pour euh, ce que je suis pas il faut qu'on arrête de se tromper l'un à l'autre euh, quand on se parle et, euh, et quand on mais que, euh, que des trucs nurs, et que du bien fit et. Se passe euh, 7 ou 8 ans, donc de, euh, de 2007-2008 à 2016, donc se passe, euh, se passe 9 ans. Se passe 9 ans, et au hasard des recommandations d'amis Facebook, son profil réapparaît, je l'avais perdu de vue totalement au, au cours d'un aménagement, je crois qu'elle était partie vivre en province euh, vers 2008, et puis moi j'avais rencontré également euh, quelqu'un avec qui j'avais souhaité... Euh, pour le coup, cranter et partager ma, ma vie. Et en 2016, Facebook me suggère, l'algorithme de recommandation me suggère son profil. Je vois qu'elle a un enfant, alors par curiosité, je, je, je clique. Et parmi ses dernières publications, qui étaient rares, euh, donc les publications évidemment sur son gosse, hein, parce que évidemment toujours centré autour de ce qui sort de cette zone. Hein. Je, je vous renvoie à mes dernières vidéos sur le, où je rappelle la définition du barycentre. Et eh bien, entre deux publications sur son gosse, il y en avait une où elle encourageait à signer la pétition pour me faire licencier et à la partager. Voilà.